Ah, vous êtes nombreux. Vous m'entendez? Ouais. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur l'école. Notre sujet ce soir, c'est l'école, l'école de nos enfants. Alors on a sûrement tous un vécu, une opinion différente, mais c'est un sujet qui passionne, vous êtes là pour le prouver. Et je crois que, bon, il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que notre système éducatif aujourd'hui se dégrade et que nous devons à nos enfants euh, et ben, une éducation plus inclusive, plus épanouissante, nous devons leur offrir... Euh, un accompagnement vers le chemin de la réussite scolaire. Euh, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir pour découvrir ensemble des idées qui peuvent permettre peu à peu euh, d'améliorer euh, la qualité de la prestation scolaire offerte à nos enfants, pour que l'éducation de nos enfants devienne un investissement d'avenir. C'est le titre de la conférence. Alors. L'UPVD a un peu changé le titre de la conférence pour la rendre plus accrocheuse. Je crois que c'était participer, participer à l'introduction en bourse de l'éducation nationale. Bon. Bon, J'ai énormément de respect pour l'UPVD, mais bon, les, les petits coups marketing, euh, disons, ce n'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Euh, mon métier, c'est... C'est de construire des relations partenariales basées sur la confiance, de laisser de côté euh, les préjugés, les représentations, euh, les idéologies aussi, et d'arriver peu à peu à, à tisser les liens, à, à, à construire des passerelles, à, euh, à construire des passerelles qui aboutissent quelque part. Hein. Je suis là aussi pour qu'on essaye de dépasser les, ces préjugés qu'on a sur l'école, ces représentations, euh, cette vision caricaturale des choses. C'est le cas pour l'école, c'est le, le cas pour le monde des affaires aussi. Tenez, prenez, prenez la bourse par exemple. On entend souvent dire euh, « la bourse ça sert à rien, c'est très abstrait, c'est des, des jeux de chiffres mais ça ne correspond pas à une, à une vraie réalité ancrée. C'est tellement faux !» Regardez, là il est quelle heure Il est 20h Bon, ok, euh, la bourse est au repos. Mais là, en ce moment, en direct à New York, ça c'est la bourse de, de New York en direct maintenant. Il se passe quelque chose. C'est du, du réel, c'est du concret. Et euh, si on prend le CAC 40, tiens, le CAC 40, euh, la bourse française, eh ben, aujourd'hui le CAC 40, vous savez combien il a fait Plus 0,7%. Et bien, plus 0,7%, c'est tout de suite 15 milliards d'euros de plus dans la poche des actionnaires. Ne me dites pas que c'est abstrait. Alors, tant qu'on parle de la bourse, je voudrais euh, aborder un concept dont on entend souvent parler, c'est le concept d'OPA, une offre publique d'achat. Une offre publique d'achat, c'est une opération boursière par laquelle euh, une entreprise s'empare d'une autre entreprise. Elle lui rachète ses actions... Et elle devient instantanément propriétaire de toute l'entreprise. Euh, les usines, les carnets de commandes, les stocks, les employés. Portrait robot d'un candidat idéal à une OPA, il faut trois critères. La taille, la performance, le potentiel. Je vous propose d'illustrer ça à travers un exemple. Celui de l'OPA dont les médias ont beaucoup parlé l'année dernière en France. L'OPA de Veolia sur Suez, absolument, tout à fait. Alors, la taille d'abord, bah, ma foi, donc c'est Veolia qui a racheté Suez, n'est-ce pas Donc Suez, bon, taille très importante, hein, euh, chiffre d'affaires 2019, 18 milliards d'euros. Bon, rien à dire du côté de la taille. Performance. Alors quand on dit performance, c'est plutôt sous-performance, en fait. Les, les entreprises auxquelles on va s'intéresser pour faire une OPA, c'est des entreprises qui ne fonctionnent pas très bien, mais qui, mieux gérées, pourraient fonctionner beaucoup mieux. En ce qui concerne Suez, eh ben ceux qui peuvent le mieux nous dire quel était l'état de santé de Suez, ce sont les syndicats. J'ai énormément de respect pour les partenaires sociaux. C'est souvent eux qui ont la connaissance la plus fine de l'intérieur de leur entreprise et qui sont capables, le cas échéant, de nous faire détecter des poches de productivité. Que s'est-il passé au moment de l'OPA de Veolia-sur-Suez Eh bien, Les syndicats ont réagi immédiatement en disant « attention à la casse sociale, il y aura probablement 2500 emplois menacés par des doublons ». Alors moi, quand j'entends « doublons », j'entends « poche de productivité ». Donc, pour la performance, c'était intéressant. Dernier point, le potentiel. Eh bien, ma foi, euh, Suez est positionné sur un marché qui est un marché en pleine croissance. Rien que la réutilisation des eaux usées devrait représenter en 2050 un marché mondial de 480 milliards de dollars. Donc, comme vous le voyez, Suez, cochait toutes les cases, Est-ce que l'éducation nationale ferait un bon candidat pour une OPA Alors, question toute théorique, hein, bien entendu. Mais faisons quand même l'expérience de pensée. Alors, hum, éducation nationale, la taille. La taille, ça va. Éducation nationale, ce sont euh, 12 300 000 élèves. 865 000 enseignants, 61 500 établissements scolaires et un chiffre d'affaires de euh, et un budget de 52 milliards d'euros. Donc question taille oui, question taille oui, question performance, j'ai énormément de respect pour le ministre Blanquer, mais franchement, si l'Éducation nationale était une entreprise, on dirait qu'elle est fort mal gérée. La qualité du produit, d'abord. Qualité du produit, elle est mesurée régulièrement par des tests internationaux, les tests PISA, qui comparent le niveau de l'éducation dans tous les pays de l'OCDE. En l'occurrence, le dernier test PISA, c'était en 2019. On y apprend que la France est classée 20e dans les pays de l'OCDE sur des notions comme les mathématiques, la compréhension de l'écrit, la culture scientifique. Et le niveau s'améliore pour les meilleurs élèves et se dégrade pour les moins bons élèves. « Bonjour, l'ascenseur social. » Ah, sauf en maths. Là, ça se dégrade pour tout le monde. Et puis, c'est pas tout. L'éducation nationale a un grave problème au niveau RH, le problème du recrutement. Vous savez qu'au concours de recrutement en 2020, il euh, y a eu une chute du nombre d'inscrits de 8% et même de 20% dans l'enseignement professionnel on a dû baisser la barre d'admissibilité en maths à 6 sur 20. Et pour finir, le potentiel. Le potentiel, l'éducation nationale répond à, à, à trois critères fondamentaux, la, la résilience, la proximité et la croissance. La résilience d'abord. Eh bien, l'éducation fait partie de ces rares domaines euh, de l'économie qui garantissent un volume d'affaires constant, quelle que soit la conjoncture économique. Comme les services funéraires, par exemple. <rire> ben ouais, <rire> crise ou pas crise, on devra toujours enterrer nos morts et éduquer nos enfants. Et ça, pour les investisseurs, c'est vraiment rassurant. Proximité ensuite. Bah, S'il y a bien un service de proximité, c'est l'école. Elle ne sera jamais menacée par les délocalisations. Et dernier point, le potentiel de croissance, il est, il est très important. On y reviendra longuement dans cette conférence, mais si on, on, on ne fait que regarder l'évolution le, le, des cours de soutien privé, on se rendra compte que c'est un marché vraiment très important. Donc, encore une fois, hein, il ne s'agit que d'une expérience de pensée purement théorique, mais. A priori, l'éducation nationale coche toutes les cases. Mais est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a même le droit de se poser cette question, de dire est-ce qu'on pourrait libéraliser et privatiser un service public comme l'éducation et oui, nous vivons à l'ère post-étatique depuis... Euh, les accords de libre-échange qui ont été euh, négociés au sein de l'OMC. En 1994, la France a signé l'AGCS, l'Accord Général sur le Commerce des Services, qui a été euh, la source d'une libéralisation massive de services euh, jusque-là publics, dans le monde entier, dans, les, dans des domaines comme l'énergie, les transports, la santé, etc. Donc on peut se poser la question de manière théorique. Alors bon, il y a eu quelques petits accros des accidents de passage. Donald Trump, en 2016, a bloqué le dernier accord de libre-échange en cours de négociation, l'accord TAFTA. Mais rassurez-vous, dès 2019, la Commission européenne reprenait les négociations avec les États-Unis. Contre l'avis de la France. Mais il faut respecter le fait majoritaire. Alors, on pourrait... Imaginez de manière théorique l'introduction en bourse de l'éducation nationale. Combien ça vaudrait cette petite affaire bah, pour, le, pour le savoir, je vous propose qu'on fasse l'exercice ensemble. Et là, je vais vous faire découvrir un monde qu'adorent les banquiers d'investissement. C'est le monde de la valorisation des entreprises. Il s'agit de calculer la valeur boursière théorique d'une entreprise qui n'est pour l'instant pas cotée en bourse. Pour ce faire, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode des multiples. Alors la méthode des multiples, elle est très simple. Si vous voulez connaître la valeur boursière théorique d'une entreprise non cotée, vous choisissez une autre entreprise dans un secteur économique très proche, qui elle est cotée. Vous prenez la capitalisation boursière de cette entreprise, que vous divisez par ses bénéfices, et vous multipliez le multiple ainsi obtenu par les bénéfices de l'entreprise non cotée, et vous obtenez la valeur boursière théorique de l'autre entreprise. Vous me suivez Bravo Un petit exemple peut-être Ok. Alors allons-y pour un exemple. Alors, première chose à faire, choisir une entreprise dont l'activité est très proche de l'éducation nationale, mais qui est dans le secteur privé. Une idée, quelqu'un Acadomia. Acadomia, donc euh, leader français euh, des écoles privées. Merci. Alors, oui, Acadomia, mais Acadomia... Chiffre d'affaires d'Acadomia, 150 millions d'euros. C'est un peu petit bras, quoi. Et puis l'autre problème, c'est qu'Acadomia n'est pas cotée en bourse. Acadomia était cotée jusqu'en 2014, maintenant Acadomia n'est plus cotée en bourse. Non, moi je vous propose, euh, je vous propose comme, comme, comme entreprise euh, comparable, EADS. Eh oui EADS, euh, les fusées, les Airbus et l'éducation. Eh oui, euh, en 2012, euh, EADS a investi 250 000 euros dans le lycée Louis-le-Grand à Paris. Ouais, mais bon, EADS, c'est quand même aussi euh, les avions militaires, les missiles, les bombes. C'est moyen-moyen quand même, hein. Non, non, non. Allez, je vous propose qu'on choisisse Vinci. <rire> Oups. Ah ouais, Vinci Antoine Frérot, le. Non, pardon, Pierre Coppet, le PDG, le directeur général adjoint de Vinci et le président de Vinci Autoroute, a longtemps siégé au comité stratégique d'un site pédagogique de l'éducation nationale appelé Melchior en partenariat avec l'Institut de l'Entreprise, qui est un site qui propose des ressources pédagogiques pour les enseignants. Alors je vais vous faire la lecture d'une étude de cas qu'on trouve sur le site pédagogique Elkior. Étude de cas proposée au lycéens. Hein. Le système concessif autoroutier, bien souvent décrié, est en réalité un outil puissant au service de la mobilité et de l'aménagement du territoire. L'exemple de la société Vinci permet d'analyser et d'approfondir le modèle économique de la concession. Sur ce site, on trouve également un document de l'Association française des sociétés d'autoroute qui affirme que la privatisation a été une excellente affaire pour l'État. Oui mais sauf que, en fait, quand l'État a vendu les autoroutes en 2006 pour 15 milliards d'euros, de, ensuite il y a eu une commission d'enquête du Sénat qui a conclu qu'il y avait eu un manque à gagner de 8 milliards d'euros pour l'État. Entre nous, euh, le parlementaire français qui a piloté cette privatisation, ce n'était pas un foudre de guerre de la finance Bon, ça ne va toujours pas. Alors, je vous propose qu'on se mette d'accord et qu'on choisisse Total Energy. Eh oui. Total Energy, en 2013, a versé 4 millions d'euros au ministère de l'Éducation nationale pour aider au financement de la réforme des rythmes scolaires. Et puis Total... Ce qui me plaît chez Total, c'est que cet engagement, ce n'était pas ponctuel, ce n'était pas one-shot. Total continue d'être présent au plus proche des établissements scolaires. Tiens, petit exemple. Ah. Est-ce que c'est C'est un, un bureau vélo. Et c'est donc à l'école des eaux-vives de pont lévêque Et alors, sur le site internet de cette école... On trouve, grâce au bureau vélo, l'enfant devient acteur de sa concentration. Il, il pédale tout en faisant ses devoirs, hein voilà. Donc grâce au bureau vélo, l'enfant devient acteur de sa concentration. Un vrai bouleversement également pour les enseignants, et déjà des bénéfices pour les élèves. Je les trouve déjà plus détendus, et donc en meilleures conditions pour travailler et apprendre. Notre enseignante de la classe, Anne-Laure Guillard, un premier pas vers l'autonomie. <rire> <rire> et... Alors l'achat de ce matériel qui libère l'énergie et favorise la concentration a été rendu possible grâce à la fondation du groupe Total contre l'échec scolaire. J'adore l'équipement qui libère l'énergie. Total libère énergie libère l'énergie. Clin d'œil Bon. Alors Total énergie. Revenons à notre valorisation. Total énergie. Donc nous avons besoin de connaître... La valeur boursière de Total Energy et les, euh, les bénéfices. Et nous allons diviser l'un par l'autre. Donc là, bon, c'est des données qui sont assez, assez faciles à trouver. Hein. Euh, je prends le cours de l'action de Total, je multiplie par le nombre d'actions, ça, ça me donne la valeur boursière. Et les bénéfices, là, il faut aller rechercher dans les comptes de résultats les plus récents. Donc, pour Total, les chiffres sont suivant, alors c'est des chiffres approximatifs, hein, mais ça nous suffira pour mener notre expérience de pensée, une valeur boursière de 120 milliards d'euros et un bénéfice net annuel de 12 milliards d'euros. Donc le chiffre qui m'intéresse, ce fameux multiple, c'est 120 divisé par 12, c'est donc un multiple de 10. Retenez cette valeur, elle nous sera utile pour le reste de notre exposé. Donc, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je calcule les bénéfices dégagés par l'éducation nationale, et que je les multiplie par 10. Et ça me donnera une idée de ce que serait la valeur boursière de l'éducation nationale, si elle rentrait en bourse. Mais sauf, que, sauf que la notion de bénéfice à l'éducation nationale, ça ne marche, marche pas, ça n'existe pas. Bon, alors, personne ne tienne, ce que je vous propose, c'est qu'on on, on fasse cette expérience de pensée sur, sur les écoles privées. Hein. Alors, pour ce faire, euh, je vous ai apporté un petit outil qui va nous permettre d'étudier ça ensemble. Alors, les experts en pédagogie appelleraient sans doute ça euh, un outil de médiation ludopédagogique tridimensionnelle. Je vous rassure, hein, c'est juste des jetons de poker, en fait. Alors ce que je vais faire, c'est je vais faire deux piles. La pile de gauche représentera les recettes, la pile de droite représentera les dépenses. Et le bénéfice net, ce sera la différence entre les deux. Et puisqu'on est quand même sur des chiffres qui sont des gros chiffres, je vous propose qu'on commence par faire le calcul en le ramenant à un élève scolarisé. Donc faisons le calcul ensemble des recettes que dégage un élève scolarisé et des dépenses que coûte cet élève scolarisé. Alors du côté recettes, bah, du côté recettes, puisqu'on s'intéresse pour l'instant aux écoles privées, bah, les recettes c'est les frais de scolarité. Frais de scolarité d'une école privée en France en de grandeur 3 000, 3 000 c'est beaucoup. La, la moyenne elle est plus basse, hein. euh, la moyenne c'est entre 600 et 1100 euros. Ah, à Paris c'est plus, à Paris c'est 1500 euros. Ouais. Alors ça c'est pour les recettes. Maintenant côté dépenses, combien coûte un lycéen hein, en France c'est des données publiques, hein, on les trouve sur le site du ministère de l'éducation, un, un lycéen ça coûte 11 000 euros à peu près alors ces 11 000 euros c'est quoi ben, c'est un petit peu euh, des coûts d'investissement d'équipement, pédagogique, etc mais le gros morceau le salaire, la... gros morceau c'est les salaires ouais. passage 11 000 euros par an euh, c'est 37% de plus que la moyenne de l'OCDE pour des résultats inférieurs à la moyenne de l'OCDE si l'éducation nationale était une usine, on dirait que la productivité pédagogique n'est pas très bonne. Attendez là. Un bénéfice négatif. Valeur boursière négative. Flux, ça ne marche pas ça. Mais alors, comment se fait-il que les écoles privées fonctionnent On peut se poser la question réponse, C'est qu'en fait les 140 000 enseignants de, des écoles privées sous contrat d'association en France sont payés par l'état. Bon, mais il n'empêche quand même que le résultat est un petit peu déprimant. Il euh, difficile de faire notre calcul multiplié par 10 une valeur euh, négative, c'est quand même assez décevant. Hein. Je veux dire, il y, y a tant de valeur qui a été créée en privatisant des entreprises dans des secteurs euh, comme. Euh, <rire> Mais ben oui, les transports, la santé, euh, les télécommunications, et ce ne serait pas possible pour l'éducation. Mais ne baissons pas les bras trop vite. En juillet 2013, euh, le journal britannique euh, The Independent titrait « Éducation à vendre ». On y apprenait que le ministre britannique de l'éducation de l'époque, Michael Gove, proposait de privatiser 30 000 école, écoles publiques pour les transformer en « Academy Schools », qui auraient été des écoles à but lucratif dans lesquelles auraient investi des fonds spéculatifs. Alors croyez-moi, quand un fonds spéculatif commence à s'intéresser à investir dans une entreprise, c'est qu'il y a du pognon à y trouver. Et c'est pas tout, on trouve des tas d'informations des, tas des acteurs, des, des cabinets d'experts. Il y a par exemple Alpen Capital qui a fait une étude fameuse en 2010, intitulée « "Opportunités d'investissement dans l'industrie de l'éducation », dans laquelle on apprend qu'une école bien gérée, Peut dégager des marges jusqu'à 10%. 10%. Alors, comment passer de ça à un modèle bénéficiaire ben Vous allez voir que à condition de laisser de côté quelques préjugés et d'être imaginatif, on peut tout à fait y arriver. C'est ça, avoir l'esprit disruptif. Ça va Alors, donc on part de ça. D'ailleurs, non, on ne parle même pas de ça, puisque si on s'intéresse aux écoles publiques, on part de ça. Jusqu'à nouvel ordre, les écoles publiques en France sont gratuites. Donc la première mesure pour aller vers la rentabilité, c'est de les rendre payantes. Alors évidemment, pour éviter toute concurrence déloyale, les frais de scolarité seront homogènes et équivalents dans toutes les écoles de France, chaque élève aura accès à une éducation de qualité dans des conditions d'équité. Est-ce que les Français seront prêts à renoncer au sacro-saint principe de la gratuité de l'éducation Ils l'ont déjà fait, en fait. Le marché des cours de soutien en France est le plus gros marché d'Europe avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros, avec 1 million d'élèves qui en bénéficient, et avec des familles qui sont prêtes à payer jusqu'à 1 500 euros par an. Alors, fixons nos frais de scolarité à 1 500 euros. Remarquez, on aurait, pu, on aurait pu les fixer là. Et tout de suite, on aurait obtenu un modèle euh, bénéficiaire. Ça existe, ça, hein c'est ce qu'on appelle les écoles privées hors contrat. Vous savez, euh, les Fresnel, les Steiner, les Montessori. Maria Montessori disait que sa vision, c'était de créer des îlots d'apprentissage, sans compétition, où tous les élèves peuvent apprendre avec une réelle égalité des chances. Si vous voulez scolariser votre enfant à l'école internationale Montessori du Jardin du Luxembourg à Paris, euh, pour un enfant de 3 ans, frais de scolarité annuel, 10 000 euros. Alors, l'égalité des chances à 10 000 euros par an, c'est un business qui fonctionne et je le respecte énormément. Mais c'est un business de niche, Nous ne jouons pas dans cette cour-là. À l'extrême inverse, on pourrait aussi imaginer un modèle low cost. Ça existe. Ça, c'est le modèle Pearson. Pearson, c'est une multinationale, c'est le plus grand groupe international d'écoles à but lucratif, d'écoles privées à but lucratif. Ils ont des écoles partout dans le monde, et notamment aux Philippines, ils ont les écoles Ayala. Donc, c'est des écoles qui ont été développées en partenariat avec un groupe industriel, le groupe industriel Ayala. Et alors le principe de ces écoles, c'est vraiment du low-cost. C'est-à-dire qu'il y a peu d'enseignants, ils sont peu payés, il n'y a pas de gymnase, il n'y a pas de laboratoire de sciences. D'ailleurs, ça ne servira à rien, parce que le programme scolaire des écoles Ayala, c'est de former des opérateurs pour les call centers Ayala. Voilà. Mais ça, ça ne nous intéresse pas non plus. Non, ce, ce modèle, le segment low-cost et le segment des niches, pourquoi pas Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'imaginer une offre éducative de qualité, à coût abordable, capable d'envahir en masse le marché de l'éducation en France. Pour ce faire, nous pouvons jouer sur deux leviers. Augmenter les recettes et diminuer les dépenses. Alors augmenter les recettes d'abord. Première source de recettes complémentaires, la publicité. Eh oui, la salle de classe constitue une tribune de choix pour améliorer la connaissance, parfois insuffisante, que les enfants ont des grandes marques, afin de les aider plus tard à devenir euh, des consommateurs responsables. Ça se pratique déjà pas mal ailleurs. Évidemment, le modèle, ce sont les États-Unis. <rire> Aux états unis par exemple, Pizza Hut a passé un accord de partenariat avec le ministère de l'éducation. Quand les élèves ont atteint leurs objectifs en termes de lecture, eh bien, ils sont accueillis à un Pizza Hut par le gérant qui leur offre une pizza. Et puis il y a, a, a Coca-Cola, évidemment. Le Coke Day, c'est une institution. Alors le Coke Day, tous les élèves viennent le matin habillés en rouge et blanc on forme le mot « coke » dans la cour de récré, « Clique, on se prend en photo, on envoie la photo à Coca-Cola, et Coca-Cola envoie un chèque de 10 000 dollars en retour. Bon, parfois, il y a des petites années croches. Un coup, il y a un élève qui était arrivé le jour du Coke Day avec un t-shirt Pepsi-Cola. <rire> C'est vrai Il a été renvoyé. Il a dû faire ses excuses, présenter ses excuses à la multinationale. L'école, c'est aussi le lieu de l'apprentissage, du respect de l'autorité. Et puis des exemples, il y en a d'autres, comme ça, pas mal. Il y a Channel One. Alors Channel One, c'était une chaîne de télévision. Mais, oh non, plus qu'une chaîne de télévision. En fait, le modèle, le business model de Channel One, toujours aux états unis était d'équiper des établissements scolaires entièrement avec des télévisions, des magnétoscopes, tous les équipements possibles et imaginables, contre un engagement à ce que tous les matins, tous les élèves regardent un petit journal télévisé de 10 minutes, entrecoupé d'une page de publicité de 2 minutes. Et le business model fonctionnait assez bien, puisque Channel One faisait payer ses spots de publicité de 30 secondes 150 000 dollars. Bon, Channel One a arrêté ses opérations en 2018. Mais ça a bien marché pendant 20 ans. Bon, ça c'est les États-Unis. Mais euh, chez nous, là, en France, euh, chez nous en France, il y a quand même des garde-fous qui. Empêche les entreprises de franchir le seuil sacro-saint de l'école publique. Non Non. Plus depuis 2001, et la circulaire du 28 mars 2001 de l'éducation nationale intitulée « Code de bonne conduite des entreprises en milieu scolaire ». Un texte extrêmement ambigu et ouvert à interprétation. Une main tendue aux entreprises. J'ai énormément de respect pour les prédécesseurs du ministre Blanquer. Je vous lis quelques extraits. Article 3.1. Les établissements scolaires sont libres de s'associer à une action de partenariat par laquelle une entreprise fournit des documents remis aux élèves. L'entreprise est autorisée à faire apparaître sa marque sur ces documents. Welcome. Alors, il y en a un autre. Alors, celui-là, il a été abrogé, je vais être honnête, en 2005, mais... Je vous le dis quand même, je pas rester. Article 2.4. L'installation d'un distributeur de boissons dans l'enceinte d'un établissement scolaire peut indirectement favoriser l'exercice de la mission éducative. C'est dans la scolaire. Par exemple, en contribuant à limiter les allées et venues des élèves hors de l'établissement. Et ça, en 2001. Visionnaire. Alors, les entreprises se sont engouffrées dans la brèche. Tenez, regardez-les. S'ils ne sont pas choux pour nous, les petits, là. Ça, c'est la journée. Opération Nettoyons la Nature. Nettoyons la Nature. Avec le clair. 500 000 bénévoles, des centaines d'écoles impliquées. Et ça, ça c'est une photo dans un article de journal. Voilà. Ça, c'est de, de la bonne communication. Alors, je vous rassure, hein. Si vous préférez faire votre shopping chez Auchan, c'est tout à fait possible aussi, puisque depuis l'été 2020, Auchan est labellisé par le ministère de l'éducation nationale « Vacances apprenantes ». Dans 50 centres commerciaux Auchan, il y a maintenant des endroits où, pendant que papa et maman poussent le caddie, les enfants peuvent se rendre à des ateliers pédagogiques. J'espère qu'on leur apprend à devenir des consommateurs responsables. Voilà, alors, bon, comme vous le voyez, le tabou est tombé. Donc, engouffrons-nous dans la brèche. Faisons rentrer les mécènes dans l'enceinte de nos écoles. Deuxième source de revenus complémentaires, la relocalisation des cours de soutien. Et là, encore une fois, le mot-clé, c'est la résilience. Et qui dit résilience, dit circuit court. La maîtresse, le prof, c'est un peu le producteur local d'instruction pour les enfants. À ce titre, c'est lui qui détient la relation commerciale de proximité. Et ça, ça vaut de l'or. Alors, Comment relocaliser les cours de soutien à l'intérieur des établissements scolaires Par l'empathie. Je pense qu'on est nombreux ici à connaître les montagnes russes émotionnelles que représentent quand votre enfant commence à avoir des mauvaises notes, qui ramène des mauvais bulletins à la maison. Eh bien, l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux comprendre ces émotions que traversent les parents, voire même parfois, à les susciter. Par exemple, pour certains parents, c'est un mot d'encouragement qu'ils veulent attendre. Allons leur faire un petit mail en disant « Ah, votre enfant a une mauvaise note, mais cliquez ici et vous pourrez instantanément commander le cours de soutien qui lui permettra de revenir dans le groupe des élèves normaux. Pour d'autres parents d'élèves, c'est un message un peu plus anxiogène qui fera mouche. « Attention, votre enfant a une mauvaise note, il file du mauvais coton. »« Cliquez ici pour l'aider à revenir dans le groupe des élèves Mais dans tous les cas, dans tous les cas, la valeur ajoutée des cours de soutien aura été réintégrée à l'intérieur de l'établissement. Nous chasserons de nos salles de classe ces officines privées sans scrupules, Academia et autres qui se gavent comme des sangsues sur le dos des parents d'élèves. Non, non. La richesse des parents d'élèves, elle doit être protégée et réinvestie à l'intérieur même de leur établissement scolaire. C'est ça l'esprit circuit court. Alors, relocaliser à l'intérieur de l'établissement scolaire, ça ne veut pas dire non plus... Euh, aller jusqu'à re relocaliser euh, l'instruction chez soi. Vous savez, ces euh, parents qui s'improvisent qui euh, professeur je sais tout, l'instruction à domicile, là. Non mais c'est un vrai risque. Euh, ça pourrait faire s'effondrer euh, complètement un marché. Il y a des précédents, vous savez. Qu'est-ce qu qui s'est passé en 1977 En 1977, Nestlé a été victime d'une campagne de boycott international d'abord aux états unis ensuite en Europe, parce que des femmes prétendaient que le service d'allaitement des nourrissons, qui jusque-là était très bien vendu par du lait en poudre au substitut de lait maternel, pouvait tout aussi bien être réinternalisé dans les familles. Les dégâts ont été considérables, sur un marché d'une valeur de 30 milliards de dollars. Mais je vous rassure, ce risque-là pour l'éducation, il est écarté grâce à notre président de la République qui, l'année dernière, a voulu, de manière très stricte, limiter le recours à l'instruction à domicile. Je dis bien limiter et non pas interdire pour éviter les recours en inconstitutionnalité. J'ai énormément de respect pour les juristes qui entourent notre président de la République. Je rajoute donc... Ma deuxième source de revenus complémentaires, les cours de soutien. Et maintenant, nous allons nous attaquer à la réduction des dépenses. Réduire les dépenses, dans l'industrie, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire améliorer la productivité. Et la productivité pédagogique dans les établissements scolaires, eh ben, intéressons-nous à la manière dont fonctionne une école. Et aujourd'hui, euh, ben, ma foi, les profs, euh, la manière dont ils enseignent, euh, leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis -vis de leurs employeurs sont définis dans un document c'est le statut, le statut des enseignants. Et ce document, vous savez de quand il date 1950. Alors peut-être qu'il est temps, comment dirais-je, de dépoussiérer un peu ce document, de le, dynamiter, de le dynamiser. <rire> dynamiser. Trois idées. Ah, tiens, en France, vous connaissez la différence entre un agrégé et un certifié L'agrégé, il travaille moins et il gagne plus d'argent. Certifié doit 18 heures devant ses élèves, l'agrégé seulement 15. Si des gens ont demandé à un agrégé de travailler autant qu'un certifié, c'est tout de suite 20% de productivité en plus. Deuxième idée, le remplacement. Le remplacement à l'éducation nationale. Une usine à gaz. On, on, on recrute des gens pour être des remplaçants titulaires. Excusez-moi, mais si dans une usine ou dans un bureau un jour quelqu'un est absent, on s'organise, quelqu'un remplit ses tâches, à charge de revanche pour la fois d'après. C'est quand même pas compliqué. Troisième idée. La polyvalence, la flexibilité. En Allemagne, ça n'existe pas un prof de français. Vous êtes prof de français et prof de dessin. Ou vous êtes prof de maths et prof de physique. Ces trois mesures-là, elles vous paraissent infelues peut-être ben, Elles sont toutes les trois issues d'un rapport de la Cour des Comptes intitulé « Gérer les enseignants autrement ». Mais la vraie révolution, celle qui va vraiment nous faire nous faire, faire un pas en avant, ce sont les nouvelles technologies qui vont nous l'apporter. Les nouvelles technologies, c'est notre nouveau totem. Il va nous apporter tellement de bienfaits. Alors attention, hein. quand je dis nouvelles technologies, je ne parle pas de ces petits gadgets euh, qu'on voit apparaître euh, de part et d'autre dans certaines écoles. As un exemple, euh, bah, on parlait du groupe Pearson tout à l'heure. Nouvel exemple issu du groupe Pearson. Cette fois, on n'est plus aux Philippines, on est au Kenya. Alors au Kenya, il y a les écoles Omega du groupe Pearson. Alors c'est des écoles dans lesquelles euh, les petits écoliers ont un bracelet électronique au poignet. Vous savez les bracelets électroniques euh, comme les délinquants sexuels ou les demandeurs d'asile Non, non, non, les demandeurs d'asile ça c'est fait finalement. C'est une proposition qui avait été faite mais elle n'a pas été retenue. Ce pas un foudre de guerre du respect de la dignité humaine, le parlementaire français qui a proposé cette idée. Dans les écoles oméga, les élèves ont un bracelet électronique au poignet et quand ils rentrent à l'école le matin, ils passent sous un portique et c'est bip, bip, bip, le portique fait tut, tut, tut. Ça veut dire que les parents n'ont pas payé leurs frais de scolarité et on renvoie gentiment l'enfant en sa famille. Non non, non c'est pas, pas ce type de petit gadget qui nous intéresse. Nous, nous voulons, nous voulons voir plus large et plus loin. Ce qui nous intéresse, ce sont les logiciels d'orientation pédagogique précoce. Dans une, dans une usine, quand un ouvrier fabrique un produit défectueux, c'est du temps perdu pour l'ouvrier et de l'argent perdu pour le propriétaire de l'usine. C'est Essayer d'inculquer à un enfant des notions que, de toute manière, il ne sera pas capable de faire rentrer dans sa caboche, ça crée de la frustration pour l'enfant, ça fait perdre du temps enseignant, et ça coûte cher aux propriétaires de l'école. Alors la solution, ce sont les logiciels d'orientation pédagogique précoce, grâce à l'intelligence artificielle. En début d'année, on fera passer une batterie de tests extrêmement sophistiquée et comme ça, on pourra affecter chaque élève à un groupe de niveau qu'il ne quittera plus jamais et à l'intérieur duquel on ne lui enseignera que les notions dont on est sûr qu'il est capable de les comprendre. Fini la frustration des mauvaises notes. Fini le temps perdu des enseignants. Mais les plus satisfaits, ben ce seront les parents d'élèves. Nous leur garantirons l'atteinte des résultats. Satisfaits ou remboursés satisfait ou remboursé. Philippe Coléon, le PDG d'Acadomia, en 2009, a lancé l'offre bachelier ou remboursé pour 1770 euros. Nous n'avons rien inventé. Alors, toutes ces mesures mises bout à bout vont nous permettre de diminuer le coût de production d'un bachelier de manière significative, sans pour autant dégrader la qualité du produit. Et là, mesdames et messieurs, l'école rentable existe. Nous l'avons inventée. Nous allons donc maintenant pouvoir envisager une acquisition systématique et irréversible de l'ensemble des établissements scolaires de France. Et combien ça vaudra cette petite affaire je vous propose qu'on se limite, dans un premier temps, aux établissements scolaires du second degré, les collèges et les lycées publics. Alors, les établissements scolaires du second degré, il y en a en France 11 300, dans lesquels sont scolarisés 5 700 000 élèves, qu'on va arrondir à 6 millions. Et prenons un bénéfice net par élève, on va être conservateur, dans un premier temps, de 500 euros. Alors... Mon bénéfice total va donc être de 6 millions d'élèves multipliés par 500 euros, ça fait 3 milliards, absolument. Et donc ces 3 milliards, on va les multiplier par, par 10, le multiple de tout à l'heure, tout à fait, ce qui va donc nous donner une valeur de 30 milliards ah, Excusez-moi, j'hésite pas à l'envie de mettre les zéros. Encore 30 milliards d'euros. Mesdames et messieurs, si quelqu'un parvenait demain à introduire en bourse l'ensemble des collèges et lycées de France, il en tirerait 30 milliards d'euros. Bon, c'est un peu abstrait, 30 milliards d'euros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, comme, quand, quand, quand je vais à la rencontre des territoires, comme je le fais ce soir, ce que j'essaye toujours, c'est de, de m'adapter au, au contexte local, de, de bien comprendre vos spécificités. Donc, euh, j'ai creusé. Et pour la ville de Crest, par exemple, vous avez... On dit Crest. La ville de Crest, pardon. Vous avez... Alors, les habitants de Crest, c'est les... Les crétois. Pour la ville de Cré, donc, euh, vous avez deux établissements scolaires publics de second degré dont l'un compte double puisque c'est le collège-lycée Armorin et le collège reves Donc grosso modo, pour Cré, ça ferait une valeur de 10 millions d'euros. Ça, c'est du concret. Par contre, ce qui reste, ce qui reste encore très abstrait, c'est de savoir comment on procéderait pour euh, bah, prendre possession de, de ces établissements scolaires. Que fait une entreprise quand elle essaye de faire une OPA sur une autre? Elle se saisit en priorité des actifs stratégiques de l'entreprise cible. C'est quoi les actifs stratégiques d'une école? C'est les, ouais, les profs, alors comment allons nous faire pour faire venir les profs à nous? On ne va certainement pas le faire par la contrainte. Ce sont des personnes qui sont libres de leur choix. Donc, il va falloir leur donner envie de venir à nous. Et pour ce faire, une fois de plus, ce sont les syndicats qui vont nous aider. Écoutons les revendications des syndicats enseignants. Qu'est-ce qu'ils disent, les syndicats enseignants Alors, ils disent... Ils disent... Euh... Nous exigeons une amélioration immédiate des conditions d'exercice de notre profession, ainsi que la fin du gel du point d'indice. Alors c'est un peu jargonnant, mais la fin du gel d du point d'indice, ça veut dire une augmentation, une grosse augmentation de, de leur salaire. Alors, alors en, par, parfois, souvent, ils, ils ajoutent un petit, un petit refrain euh, plus, plus punchy en disant... Euh, euh, euh, faute de satisfaction de nos revendications, nous n'hésiterons pas à rentrer dans un rapport, rapport de force avec l'institution. Et, et, et alors après ça se termine, donc ils, ils lèvent le poing comme ça, voilà, et puis ils chantent leur petit chant de ralliement. vous savez c'est « Tous ensemble, tous ensemble !» Ah ouais Ah ouais Non mais j'ai énormément de respect pour les partenaires sociaux. Mais parfois ils sont un peu rabat-joie et la joie c'est important au travail c'est pas moi qui le dit c'est pas le manuel de management qui le disent c'est le Mahatma Gandhi Gandhi a dit un service rendu sans joie n'enrichit ni celui qui l'offre ni celui qui le reçoit alors si pour enrichir les actionnaires, il faut provoquer la joie des salariés, provoquons la joie des salariés, qu'est-ce qu'ils disent les syndicats Amélioration des conditions de travail, pas de problème. Un bureau individuel pour chaque enseignant, ainsi que du matériel pédagogique dernier cri. Augmentation des salaires, elle n'est pas volée cette augmentation de salaire. Vous savez qu'en Allemagne, un professeur de lycée touche 57% de plus que son homologue en France. Alors, augmentation des salaires de 50% pour tous. Ça, c'est pour faire venir à nous les enseignants. Encore faut-il, après, verrouiller leur loyauté. Pour ce faire, la finance va nous y aider. On va les transformer en professeurs actionnaires. Et un outil formidable pour ça, c'est ce qu'on appelle les « stock options ». Les « stock options », c'est comme des actions, mais c'est des actions que vous distribuez gratuitement avec deux conditions. La première, c'est que vous n'avez pas le droit de les revendre avant une certaine durée, par exemple 10 ans. Si vous quittez l'entreprise au bout de moins de 10 ans, eh ben vous avez tout perdu. La deuxième condition, je la trouve plus intéressante, c'est que en devenant actionnaire, le salarié devient intéressé aux résultats de son entreprise. Imaginez l'enseignant qui arrive le matin dans sa salle de classe et pour qui chaque petite tête blonde devient un centre de profit. Et plus il travaillera, plus il gagnera d'argent. Moi, j'appelle ça de la justice sociale. Et pour faire connaître toutes ces bonnes nouvelles aux enseignants, eh bien, nous organiserons une grande campagne de publicité dans tout le pays. Je vous la fais découvrir en avant-première. Enseignants en collège et en lycée, ce message vous concerne vous en avez assez de l'école publique Devenez professeur actionnaire. Dans nos écoles, vous trouverez des classes à effectifs réduits, du matériel high-tech et un bureau individuel pour chaque enseignant. Et vous augmenterez votre salaire de 50%. Alors comme moi, participez à l'introduction en bourse de l'éducation nationale. Devenez professeur actionnaire. Le 3 juillet, Le 3 juillet prochain, nous devenons nous tous professeurs actionnaires. actionnaires. Voir conditions sur notre brochure d'introduction en bourse. C'était un message du groupe multinational Mondial Média. Flambi de Nestlé. C'est bon. Flambi c'est bon. Le nom est sympa. Le packaging pas mal. Le client est content. Nestlé, capitalisation boursière, 300 milliards. Tiens. <rire> Alors évidemment, je ne m'attends pas à ce que l'ensemble des enseignants français euh, accourent pour devenir professeur actionnaire. C'est bien normal, il faut respecter la liberté individuelle des uns et des autres. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas devenir professeur actionnaire, ça tombe très bien parce que nous n'en voulons pas, en fait. Devenir professeur actionnaire, ce ne sera pas un droit, ce sera un privilège. Vous savez, un sondage TNS-Sofres indique que qu'un parent d'élève sur trois en France est prêt à payer pour des cours de soutien pour son enfant. Alors nous allons limiter notre OPA à un établissement scolaire sur cinq. Nous allons créer un effet de rareté. Il faudra se battre pour devenir professeur actionnaire. Et en plus, il y aura un effet écrémage. Nous allons pouvoir choisir nos établissements scolaires. Portrait robot. Mmh. Lycée prestigieux de centre-ville, catégorie socio-professionnelle, plus, plus, plus. Oui, je prends. Petit collège de banlieue difficile, nous laisserons le ministre Blanquer continuer à s'occuper de ses filiales déficitaires. J'ai énormément de respect pour mes actionnaires. Avant de leur vendre une affaire, je fais le ménage. Alors nous allons maintenant pouvoir calculer les contours finaux de notre opération. On a dit donc un établissement scolaire sur cinq, donc il va concerner 2200 collèges et lycées, 1 200 000 élèves et une valeur boursière de 6 milliards d'euros. Je suis désolé, tout à l'heure, je, je vous en ai promis 30, il n'y en a plus que 6, mais on est encore très riche. Simplement maintenant, il va falloir assumer toutes ces promesses. Hein. On a dit bureaux individuels pour chaque enseignant, on a dit augmentation des salaires. D'où va venir l'argent Et bien ça, c'est le miracle de la bourse. L'argent, il va venir du marché boursier. Je vous explique ça. Qu'est-ce qui va, va se, passer se passer le jour de l'introduction en bourse Il va se passer trois choses. Notre entreprise vaut donc 6 milliards d'euros et ce qui va se passer c'est qu'on va les découper en trois morceaux une partie du capital et bien ma foi c'est celle qui va être distribuée aux enseignants sous forme de stock option. une partie du capital va être distribuée aux actionnaires c'est ce jour là que vous pourrez acheter vos actions à l'éducation nationale en bourse Et enfin, une troisième partie du capital sera euh, sera, bah, sera disons, euh, disons, disons réservée pour, pour les gens qui ont eu cette idée. Quoi. Alors ce que je vous propose, c'est de, de rester dans cette, dans cette belle énergie de partage de ce soir. Donc on va répartir en trois morceaux, égaux. Hein Alors, on a donc 2 milliards d'euros pour les enseignants. 2 milliards d'euros, ça c'est l'argent frais qui va revenir de la bourse. Faisons tout de suite un petit calcul de cohérence. On a dit qu'on allait privatiser 2200 collèges et lycées. On a 2 milliards d'euros, donc 2 milliards d'euros divisé par 2200, ça fait environ 900 000 euros par établissement scolaire. 900 000 euros, c'est tout à fait cohérent. Avec 900 000 euros, je peux remplir les promesses dont je parlais précédemment. Moi ce business, je commence à bien le sentir, je ne sais pas vous et puis 2 euh, milliards pour les patrons. Ah. Donc, euh, ma foi, notre, notre business semble, semble bien tenir la route, mais, euh, mais est-ce que je suis en train de vous raconter un truc complètement ou et, Mais non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2005 Exactement la même chose avec l'entreprise EDF qui a été introduite en bourse. 15% du capital a été distribué sous forme de stock option aux salariés. La levée de, de fonds en bourse a été de 7 milliards et l'État a gardé le reste. Nous n'avons rien inventé, nous ne faisons qu'appliquer un modèle qui existe. La dernière chose, la dernière question qu'on va se poser euh, ce soir, c'est euh, notre modèle, là. Euh, est-ce qu'il va vraiment fonctionner Et plus précisément, est-ce qu'on va trouver des clients pour nos nouvelles écoles Mais je ne sais pas si vous avez mesuré l'ampleur du cataclysme qui s'abattra sur notre pays le jour de cette introduction en bourse. Avant l'OPA, il existe un service universel gratuit de l'éducation en France. Après l'OPA, les parents pourront choisir en conscience soit ils scolariseront leur enfant chez nous et le payeront au prix fort. Soit, ils devront se rabattre sur la médiocrité des établissements scolaires. restés publics. Alors les clients, vous en faites pas, on les aura. Alors voilà, chers amis, c'est sur ce, sur ce message que je voulais vous quitter ce soir et, et, et vous apporter un, un, un message d'espoir pour vous dire que, que oui, l'éducation de nos enfants est un investissement d'avenir et que non, le, le caractère public et gratuit de l'école en France n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons le transformer en un bien marchand comme un autre et c'est vers ce nouvel Eldorado et des Boursicoteurs que je vous invite à me rejoindre en levant le point bien haut et en chantant notre chant de ralliement 40, oui, oui, 40, 40, oui, oui, 40, 40, oui, oui, 40, oui, oui, oui, oui,